Quand on voit autant de monde, toujours... On se donne un peu de temps, on s'arrête. On s'arrête pour prendre le temps de réfléchir. L'éthique est plutôt quelque chose de personnel. Et le cadre déontologique est, est davantage quelque chose de collectif et de service. Et je crois que bah, l'éthique, elle s'appuie elle sur la morale, elle s'appuie sur le politique. Le questionnement éthique il nous amène ailleurs il nous amène à, à, à un déplacement. Et moi, ma définition de l'éthique, c'est quelque part, hein, quand je rentre chez moi, est-ce que je peux regarder la glace S'il si n'y a pas besoin de la mesure de protection, il n'y en aura pas. Et que si la personne peut euh, retourner à l'autonomie, c'est notre travail. Pour que les éducateurs spécialisés soient à l'écoute de la personne. C'est vrai que sans moyens, ça devient de plus en plus compliqué d'être euh, plus proche des personnes et de, leur, et de, et de répondre à leurs à leur on n'a plus, ou on a, a peut-être encore moins qu'avant, la possibilité de faire avec. Il faut donner la parole, donner la parole, donner la parole aux travailleurs. Non on les appelle travailleurs, mais aux personnes en situation de handicap. Je trouve qu'il faut faire très attention hein, aux non-verbaux, parce qu'ils ils existent. Hein, et on peut forcément les baisser, et on peut forcément les faire baisser. Et il faut les écouter, même si par le. pas. Il ne peut pas y avoir un citoyen, je dirais, de, euh, de personnes politiques sans euh, accès euh, à l'information. On est une personne biologique, on est aussi une personne abusée par le, le langage. Et là, on a bien travaillé avec une équipe, et là c'est super bien. L'intérêt de la question éthique, c'est la question. On la rassurer, nous n'aurons aucune réponse à vous donner ce matin. Et c'est pour ça qu'on attend vos questions. Et comment, euh, comment arriver à transformer... Nous questions dans un langage plus simple pour que ce à tous. Je trouve que c'est intéressant de questionner l'éthique aussi sur les moments où on va être auteur de privation de liberté et dans les institutions, c'est une vraie question, mais pas que. La, la société, elle n'est pas sans risque. On a le droit de faire des choix qui sont risqués. Et les personnes, on ne peut pas les obliger à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas. À mon avis, il n'y a pas d'éthique sans courage et sans engagement professionnel fort. Je suis, euh, je suis très émue par euh, ce que je viens de voir, euh, là, sur le docteur Georgette. On a choisi de privilégier sa volonté à vie contre des soins On a pris un C'est vrai que qu'aborder la question de la mort, c'est pas, pas facile, de ses choix. Filmer une personne en situation de handicap, pas, pour moi, c'est la même chose. Parce que filmer, c'est écouter, regarder le monde. Et je suis bien content d'avoir ce privilège. C'est vrai qu'il faut absolument visiter le blog sport de la télé. <rire> ouais, voilà, on a un capital de témoignages là, extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut réagir parce qu'on a qui demande le micro Ce que j'ai surtout entendu ce matin, c'est faire ensemble. Et je crois que c'est vraiment ça que euh, je retiendrai euh, essentiellement, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap avec des professionnels. Chacun a des compétences à faire immerger. On ne peut pas protéger contre tout. On est tous vulnérables, on a tous un talent de Chine. Et c'est en en discutant et en en échangeant et en acceptant nos propres faiblesses et en écoutant les autres qu'on arrivera à progresser dans la prise en charge. Voilà ce que Merci.